Comment chanter dans une chorale Salut, c'est Antoine. Je vais t'expliquer comment faire. Peut-être que c'est une question que tu te poses et tu ne sais pas par où commencer. Juste avant, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras ainsi eh bien, toutes les prochaines vidéos. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être alerté, notamment lorsque je suis en live et nous pourrons du coup échanger sur YouTube. C'est assez sympa. Alors, euh, tu as peut-être envie de, voilà, de démarrer à chanter et tu t'es dit, ben, une chorale, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée parce qu'une euh, ben, chorale, on se réunit toutes les semaines. Euh, c'est un groupe, donc c'est assez motivant. On peut s'encourager. En même temps, ce n'est pas trop intimidant parce qu'on ne se retrouve pas tout seul à chanter. On chante en groupe, hein. on est rarement, sauf si on est soliste, mais on est rarement tout seul à chanter du coup quand on est à la chorale. Donc, c'est vrai que c'est sympa. Il y a cet effet de groupe, cette émulation et ça permet ben, voilà, de, de se mettre le pied à l'étrier. Si tu n'as encore jamais osé euh, chanter en public, eh bien, tu pourras faire peut-être tes premiers pas au sein d'une chorale. Maintenant, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un concours d'entrée Est-ce qu'il y a un examen euh, Est-ce que c'est payant euh, Alors, je vais t'expliquer tout ça. En fait, tout dépend du niveau de la chorale. Il y a euh, certains ensembles vocaux euh, comme les maîtrises, comme euh, les ensembles vocaux de grands orchestres pour lesquels eh il faut passer une audition parce que ce sont des, des chorales, des ensembles vocaux euh, quasi professionnels, voire professionnels. Et ben, là, il faut passer un examen d'entrée. Donc, il y a une audition, euh, il y a un casting en fait hein, tout simplement. Et euh, ben, on va s'assurer que tu peux bien chanter euh, la voix de ton pupitre, euh, voilà, que, que tu vas pouvoir le faire euh, librement et, et de, manière, euh, de, de manière jolie. Donc euh, là, pour ces chorales-là, ces ensembles professionnels, eh bien, il y a ce concours d'entrée. Alors évidemment, toi, si tu commences, tu n'es pas forcément concerné par cela. Hein. En général, les gens qui, qui postulent euh, pour ce genre d'ensemble, eh ce sont déjà des gens qui pratiquent depuis une dizaine d'années et qui ont envie bah, de, de, voilà, de, de, de chanter dans un, dans un ensemble d'excellente qualité. Maintenant, tu peux te rapprocher euh, déjà d'une école de musique s'il y en a dans ton village parce que très souvent dans les écoles de musique, alors que ce soit école de musique municipale ou euh, euh, départementale, régionale ou conservatoire ou autre, euh, il y a souvent un ensemble vocal. Tu sais, il y a souvent un orchestre, une harmonie et un ensemble vocal. Et eh bien là, ça peut déjà être la première porte que tu peux aller pousser. Si tu veux rentrer dans une chorale, euh, adresse-toi déjà à l'école de musique qui est dans ton quartier ou dans ton village pour euh, voir s'ils n'ont pas un ensemble, euh, un ensemble adulte. Ensuite, tu peux aussi euh, t'adresser à ta paroisse. Souvent, dans les paroisses des villages, eh bien, il y a des chorales qui vont chanter pendant les offices, qui vont chanter euh, pendant les fêtes. Euh, et voilà, quelle que soit euh, ta religion, eh bien, euh, il y a souvent des ensembles vocaux qui sont... Euh, Adossé euh, aux, aux églises ou aux lieux de culte et euh, c'est l'occasion bah, de pouvoir chanter du coup régulièrement euh, ces, chants, euh, ces chants sacrés. Donc là ça peut être aussi euh, un bon moyen de, de démarrer euh, facilement et puis il euh, y a toujours une bonne ambiance dans les, euh, dans les chorales paroissiales. Tu peux aussi euh, t'adresser euh, à la MJC. Euh, ou euh, aux maisons de quartier parce que très souvent euh, dans les pratiques associatives, euh, les, les, les chorales, hein, ça, ça se pratique souvent en association. Euh, et donc euh, bah voilà, ce sont souvent les MJC qui accueillent euh, les chorales parce que euh, bah, tu vois quand on se rassemble et qu’il y a du monde, il faut un petit peu, pla un, un petit peu de place. on ne peut pas faire ça dans le salon euh, du voisin ou alors il faut qu’il ait euh, vraiment un grand salon. Donc c'est pour ça que tu peux tout de suite penser voilà, aux salles associatives, euh, aux MJC, maisons de quartier, puisque ce sont des endroits qui vont pouvoir euh, accueillir, parce qu'ils ont assez de place, euh, un ensemble vocal. Et donc eux, ils vont pouvoir te renseigner. Alors les frais d'adhésion, en général, ils sont très faibles, peut-être 20 euros, 30 euros pour une année. En fait, c'est une cotisation à l'association. Ça sert bah, à payer le chauffage, tu vois, en général pour la salle quand vous vous réunissez. Et puis, euh, bah, les gens, en général, apportent des gâteaux, un petit coup à boire après les répétitions. Et puis, on partage ça. Voilà, c'est aussi sympa. La musique, c'est un partage. Donc, au-delà de juste chanter ensemble, tu vas aussi pouvoir partager des moments avec les autres choristes. Je voulais te partager encore euh, deux autres... Euh, deux autres ressources. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo auprès de tes amis si eux aussi se posent la question de comment faire pour entrer dans une chorale. Voilà, ça leur expliquera euh, comment ils peuvent accéder à, à ce rêve. Et euh, Les deux ressources que je voulais te partager, ben, la première, ce sont les missions voix. Il y a les missions voix, tu sais un petit peu comme la, la mission locale qui va aider les jeunes travailleurs, Et eh bien les missions voix, euh, sont des associations. alors il y en a plusieurs en France. alors elles n'ont pas le même nom en fonction des régions. là il faut que tu cherches un petit peu sur internet. Euh, mais euh, euh, par exemple en Alsace ça s'appelle Cadence. Euh, en Franche-Comté bah, chez nous ça s'appelle Franche-Comté Mission Voix. Et ce sont en fait des, des centres de ressources euh, pour justement euh, euh, la chorale. Donc euh, c'est là qu'il va y avoir euh, échange de toutes les informations euh, des chorales qui recherchent des choristes, euh, des chorales qui recherchent des chefs de chœur. Euh, ou bien des chefs de chœur qui recherchent euh, des chorales. Euh, et Tu vas vraiment avoir là euh, aussi toutes les informations sur des projets. Il y a des fois des projets qui, qui cherchent des choristes. Par exemple, tu sais, il y a des fois des, des grandes manifestations où ils recherchent 1000 choristes pour un concert spécial. Et Donc là, même si tu n'es pas dans une chorale à l'année, tu peux postuler pour rejoindre ces 1000 choristes. Donc, il va y avoir plusieurs répétitions dans l'année et puis il y aura un grand concert final à la fin. Donc là ce sont des choses qui sont euh, ponctuelles ou qui vont se faire sur 6-8 mois, ce sont des projets. Mais toutes ces informations là tu vas pouvoir les trouver dans l'émission Voix. Il y a aussi une autre ressource que je voudrais te partager, euh, c'est le CDAC Le Lab. Alors ça c'est un organisme qui est en, en qui est en, en, comment dit, en Bourgogne. Euh, c'est un centre de documentation alors qui est fabuleux parce que euh, dans ce centre de documentation ils ont toutes les partitions. Alors toutes les partitions. Je, J'exagère peut-être, maison, un fonds documentaire qui est énorme. Et les personnes qui gèrent ce centre euh, connaissent très très bien ce fonds documentaire et tu peux euh, les appeler. Donc tu tapes sur internet CDAC, le Lab, euh, c'est centre de documentation euh, des arts euh, chorales, je crois. Et euh, tu vas pouvoir appeler ces personnes et dire Voilà, moi je cherche une partition euh, pour un cœur d'homme. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller Et là, ils vont te dire bah, Voilà, dans telle époque, il y a tel auteur qui avait. Euh, euh, qui avait produit telle musique, euh, tu peux dire ben Moi je cherche, euh, est, on est un quatuor, on chante à quatre et on cherche des pièces qu'on peut chanter à quatre personnes. Et là aussi, ils vont pouvoir t'aiguiller en disant ben Voilà, euh, pour quatre personnes, pour les quatuors, euh, il y a euh, tel artiste, tel artiste qui a écrit. Donc, ça c'est vraiment très précieux parce que, voilà, une fois que tu seras dans un ensemble vocal, se posera aussi la question de quoi chanter. Et donc, voilà, je voulais te donner ces petites pistes supplémentaires. Alors, euh, si tu le souhaites, moi, je te propose de t'envoyer mes conseils privilégiés. C'est-à-dire que je vais t'envoyer ça en fait dans ta boîte mail quasiment tous les jours, euh, des conseils pour euh, bien chanter parce qu'à la chorale, si tu veux, l'idée, ça va être d'apprendre à chanter ensemble. Le chef de chœur va vous aider à ça, mais on n'a pas non plus le temps euh, de faire de la technique vocale. Tu vois, je veux dire ça, c'est à chacun euh, de prendre le temps de travailler sa voix aussi à la maison. Donc, c'est ce que je te propose. Euh, de faire avec toi en t'envoyant ces conseils. Alors pour les recevoir, euh, tu cliques tout simplement, il y a un petit lien dans la description. Il suffit de laisser ton prénom, ton adresse mail et euh, ben, dès demain, tu recevras euh, ces conseils euh, chez toi dans ta boîte mail. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt. Voilà, prends bien soin de ta voix. Ciao